Coucou YouTube Certains se demandent, pourquoi est-ce que je suis Lord Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes disent que je suis le meilleur joueur de cette décennie et qu'il faudra attendre 10 ans pour quelqu'un à mon niveau Cette game va te répondre. Like, commente, abonne-toi chacal. Le rom montant Tu tes le rom Le rom montant. Merci frérot. avec la Ah oh, je suis euh, je suis malade mèche mais, je... mais ça va en fait What? Wow. Ah là, ouais Ah la war Bon dans trois Ça ça veut dire GG. Oh merde. J'ai l'esprit ratel en fait. Mais joda, joda Imagine shot et je fais ça. C'est mar... marrant ça. C'est incroyable. Je suis un dieu. Enfin, je pense que je ferai pas lire les dieux, en vrai. Oh, c'est Slayer sans nom, qui envoie 10 subs. Alors, en même temps, là, c'est la régalade, les gars. en chat qu'est ce que je mets 36 c'est mieux Un, Putain, c'est un, un truc de ouf, chat, c'est en train de se passer. Toujours convaincu que l'Arba est nerf. Je sais pas trop. Quoi Je l'ai même pas vu. Allez go oh. Tu sais qu'il y a tout, tellement tout qui passe cette game, je me suis demandé si ça allait passer aussi. Le IM bot est trop fort. Non mais Slayer sans nom. Thank nice. We are ultra à la chasse de tous ces rats. On vous prend tout seul par derrière. Face au mani, il fait rara. Les plus de sortie, Déambulateurs pourtant en sky map. So, elle est sa map. Stems aussi torride comme soleil de Awaisi I am the best player in this game, ma frère. I am Je suis trop fort, putain. Oh my god. Chat, cette game est pour Slayer son nom, qui a ralassé ah de ouf Faites exploser les subs et les loves pour cette putain de game chat GG, je vois hein. Merci frérot, c'est ma première game de la journée, vous avez ah, tellement... Mec, tout nom. le monde a tellement ramassé. Mec, je viens de faire 32 kills avec une arba.